Les copains de l'internet, ça va bien sûr aujourd'hui pour les personnes parce que je n'ai pas la aujourd'hui, les amis. C'est bientôt l'heure des euh, j'ai un don euh, slash don icons, je xd C'est bientôt l'heure l'ouverture euh, de euh, du casino. Donc on va bientôt pouvoir parier les items, je crois, je crois, je crois, je suis pas certain. Dans exactement une minute, les amis. Donc on va pouvoir parier des, des items et comme vous saviez dans ma dernière vidéo j'ai ouvert des euh, Legendary Bags et j'ai eu deux Pharmax en truc une Skill Pickaxe et des euh, of de Creeper aquatique des trucs comme ça, donc aujourd'hui on va parier quelques petits trucs, donc on va commencer avec euh, parier deux space je crois ouais, on va parier deux space on va parier nos Pharmax on espère que quelqu'un veut bien nous rejoindre les amis et à chaque fois je vais essayer de filmer donc euh, ça devrait ouvrir dans une minute euh, ou c'est dans une heure peut-être non on peut parier, c'est bon donc c'est parti, je vous reprends dès que quelqu'un rejoint notre pierre-feuille ciseau, ok les gars je vais faire la plus grosse connerie de ma vie Vous devez avoir un minimum de 9 slots Donc on va jeter des potions sur nous Et on va y aller avec un casque en space les gars Je crois pas que c'est une bonne idée mais bon Allez Ouh, Si on perd le truc les gars C'est pas si grave Parce que nous avons euh, Nous avons du space pour le refaire Mais ça chier de ouf Bon vous êtes prêts Allez on commence avec le papier Égalité Oh les amis, c'est stressant, c'est un truc de merde. Allez, on va y aller avec Cizouille. C'est gagné 1-0 pour Papa Icons. Ok. Donc, il a mis papier. On va remettre papier, voir. Peut-être un coup, il va peut-être mettre ciseau, on va se faire baiser. Non, c'est égalité. J'aurais dû remettre cisaille, en fait. Quand j'y repense. On va remettre cisaille, voir. Il va peut-être mettre roche cette fois-ci. C'est gagné What the fuck Les gars, j'ai l'impression qu'il ne met que papier. On va remettre cisaille, voir. Attendez les gars, on gagne 2-0 là, c'est trop stressant. Mais on a gagné un casque Space les gars Mais non On a gagné un casque Space Le Farmer il voulait prendre le screen, il m'a donné aussi des pépites de Space et tout là, j'ai vu. Merci mec Les gars, on a gagné un casque Space les gars. <rire> yes sir, les gars, on a gagné un casque Space, what the fuck Ok, ouf, ouf, il y a un space, allez on, on va parler un space maintenant On est sur une, Quand on enchaîne comme ça là, boum, boum, boum, boum, boum. On, a... on va y aller avec ciseaux en premier va Pioche Ah, oh, merde, on a perdu, 1-0 pour lui Il a mis Roche, on va mettre Roche On a gagné, il a mis ciseaux, on va mettre ciseaux, voir. Ça se trouve si ça marche, la technique c'est de la merde en vrai Non, ça marche pas, non donc là il va mettre euh, ça il va croire qu'il va ok voilà je sais ça, il a cru que j'allais mettre roche donc euh, voilà et on va terminer avec le petit papier encore tiens il va mettre ciseaux je crois non même pas il a mis roche eh bah ben, putain un space en plus donc là pour l'instant on est full profit les gars euh, on va voir, il y a peut-être une Pharmax ou quelque chose de plus intéressant. Il y a 7 Space Wall, oh là là là, c'est un mongol, lui. On va y retourner contre un Space encore. 7 Space, gros En vrai, j'ai goût de le, de le défier parce que c'est un truc de malade si on, paie, si on gagne. En même temps, 7 Space, si on perd, c'est énorme, quoi. C'est quoi, 70k C'est chaud, quoi. Hum, je sais pas, en vrai. Il adore mettre deux fois les mêmes trucs, donc on va y aller avec 6... Six... Ouais, voilà. Vous voyez, j'ai compris un peu comment il jouait, lui. Donc là, on va remettre euh, pierre, égalité, j'aurais dû y aller avec euh, Roche, euh, je vais y aller encore avec ça, parce qu'il adore mettre deux fois les mêmes trucs, donc ça va être encore une égalité, j'aurais dû m'écouter quoi, euh, on va mettre euh, papier, il va mettre ciseaux je crois, non même pas, il a mis papier lui aussi, il aussi, euh, il adore remettre papier, il, va, il remet souvent papier, donc on va y aller avec ciseaux, et c'est gagné, donc je, je, je vois quand même un peu comment il joue, donc là, il va remettre papier, je crois. Donc, on va remettre ciseaux. Même pas, il a mis Roche. Ok, ok. Ben, je vous conseille, on y va avec Roche, non Ouais, vas-y, pourquoi pas. Et c'est gagné. Bon, ben, on a encore en profit de deux space Ok, ok. Donc, on en profite d'un casque space et deux space euh, Ça nous fait un total de combien de space Ça nous fait un total, on va remettre nos deux space là. 14, donc on est vraiment full profit, les gars. Hein. Oh, il y a la tondeuse, je vous reprends. Il est encore... J'ai redemandé une demande. Je sais pas s'il va accepter. Il a encore accepté. Mais non. Égalité. Ok, si on gagne, ça, on va lui aura volé trois spaces. Si on perd, on lui aura volé seulement un space. Euh, ça commence mal pour nous. Il adore mettre deux fois de papier, donc on va vraiment y aller avec ciseaux, je crois. Non, il a été avec Roche. Il a changé. Pas mal, pas mal. Et on va jouer papier. Il n'y a pas de stratégie en vrai à ce jeu-là, c'est vraiment tu joues n'importe quoi, gros. Euh, il adore jouer papier deux fois, donc je pense qu'on va y aller encore avec ciseaux. Il va peut-être croire que je vais mettre Roche, parce que lui, il croit qu'il va mettre ciseaux. donc On est dans sa tête un peu en ce moment. Et ouais, <rire> j'avais raison. Euh, on va y aller avec papier. Ouais, nice. Il a mis Roche. Ok, juste pour voir, on va mettre ciseaux. Parce que je crois qu'il va mettre papier. Non, il a mis ciseaux aussi. Donc, si j'avais mis roche, j'aurais gagné. Comme je voulais faire au début, d'ailleurs. Non, papier. Non, non, non. Allez, ciseaux. On y termine avec des cisailles. Il gagne ou je perds. Et j'ai gagné Trois spaces qu'on lui a volé, le pauvre. Oh là là. Oh là là. Le pauvre. Le pauvre, quoi. Oh le bâtard, il a 3 métés, ce fils de. Eh hey Newez, pourquoi tu perds 3 métés Tu dois me donner des métés, what the fuck <rire> tu, me des... Des tu me dois des métés, Tu me dois des mété, Newez Qu'est-ce que tu fais, les pariers, gros bâtard En fait, il a gagné 2 métiers. Bah ben ouais, ben il m'en doit 5, en fait, je lui ai donné 5 PB l'autre fois. Ce fils de pute, il mérite de mourir. Ouais, les gars, comme vous voyez, on vient de vendre une de nos euh, Pharmax. Euh... Pharmax, il y avait euh, WarnZ qui voulait l'avoir pour 15 000, j'ai dit 16 000 HDV, et il a dit ok, 16 000, et euh, en gros il nous en reste une toujours qu'on est en train de parier, mais je vois que les gens ils veulent pas vraiment acheter, ils veulent pas pari parier ça, donc c'est vraiment difficile pour moi, euh, donc je crois qu'on va vendre les deux en fait. Vraiment, je crois qu'on va vendre les deux, celle-là aussi, je crois qu'on va la vendre pour de, un peu plus, par exemple, peut-être euh, 18 peut-être, 18 500, euh, 18 500 euh, pour une journée, donc ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça, parce que vraiment, je sais pas pourquoi, les gens, veulent pas parier ça, euh, et nous, on va continuer à parier, on a quoi, des space à parier, donc on va parier les deux space, on est encore en méga profit, les gars, donc je vous rappelle, on est full, full, full profit, donc euh, c'est parti, Onyx Freeze, bonne chance, égalité, ok, ok, donc, euh, vas-y, je sais pas comment il jouent, on n'a jamais joué contre lui, donc l'autre bien on sait comment il jouait un peu vite fait Donc lui il, joue... il a l'air de jouer pas mal de suite euh, les ciseaux Donc on va jouer, euh... on va jouer la roche vite fait un coup Et c'est gagné, donc il joue beaucoup les ciseaux, je ne sais pas s'il va rejouer les ciseaux Donc on va rejouer roche vite fait Peut-être que sa technique c'est full ciseaux Ouais sa technique a l'air d'être full ciseaux Mais là je crois qu'il a compris que j'ai compris Donc là il va mettre papier et moi je vais mettre ciseaux Non il a mis roche tu vois Donc j'aurais dû mettre papier je sais pas comment il joue vraiment les gars, je comprends pas du tout Donc on va retourner avec Roche, c'est ça qu'il a gagné sur le ses ailles, donc euh... Ok, j'ai pas du tout compris comment il a joué, il a joué peut-être n'importe comment J'ai l'impression qu'il a joué full cisaille et ensuite euh, il s'est genre... Euh... Je sais pas ce qu'il a fait Euh... Deux space, bon oh, vas-y on va jouer deux space contre lui ça va être drôle Ah et notre pharma s'est fait vendre donc euh... vas-y on va jouer deux space, on va voir comment ça se passe Ok Donc euh... On va voir, il va peut-être remettre cisaille encore. Non, il a mis papier. Il a compris que j'avais compris comment il jouait. Ok, donc il va peut-être remettre papier vu qu'il croit que je vais remettre cisaille. Non, il a remis cisaille. Putain, j'aurais dû mettre roche. Mais je suis débile, en fait. Oh my god Il me confuse, bâtard J'aurais dû mettre ciseaux. Non c'est bon. Non Oh terre! Il joue bizarre quand même. Hein. Il joue bizarre. C'est pas grave. On a perdu deux space. Donc on a la perte de 1 space en ce moment. On a perdu une fois un space. Donc pour l'instant ça va, ça va. On est bien encore en ce moment. Donc on va parier encore un space. Euh, une mété. non, on va parier un space Et ça va être tout pour nous, pour le casino d'aujourd'hui les amis Allez, quelqu'un rejoint mon space là On va faire un PFC accept direct On va le copier-coller pour être sûr Allez, quelqu'un me rejoint s'il vous plaît monsieur La mété. oh bon voilà, il me rejoint Oh, j'ai déjà gagné masse de fois contre lui le pauvre C'est perdu pour nous On va mettre rush On va mettre l'opposé de ce qu'il met à chaque fois, ok les gars Donc il a mis ciseaux, on va mettre ciseaux. Il va mettre roche, on va mettre roche, ok vous comprenez Juste voir si on peut gagner comme ça. Non, on peut pas gagner comme ça, putain de merde Il va remettre roche je crois. On va mettre euh, papier. Ah Ah là là On va remettre cisaille. Non Euh... Vas-y, on va remettre cisaille. Nice, j'ai bien fait. Et maintenant, il a mis papier. On va mettre papier. Il va mettre cisaille, je sens. Putain, j'aurais pas dû faire ça. Non, il a mis papier. Ok, donc on va y aller avec les euh, cisailles. Vas-y, pourquoi pas les cisailles, les amis Ça va gagner ou pas C'est perdu Bon, c'est pas grave, bah, c'est terminé. On va pas parier plus. Euh, on va prendre le, 15, le 13 000. Non, il y a déjà quelqu'un. On va mettre nos 3 œufs de creep aquatique. Et c'est terminé ici les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était vraiment cool. On s'est mis vraiment rien pour gros profit sa mère.